Voilà. Et donc on va élever nos pensées vers Dieu notre Père, intelligence suprême et cause première de toutes choses, pour le remercier infiniment de toutes ces bénédictions que nous avons dans la nature, tous ces esprits qui sont là pour nous aider, pour nous apporter des enseignements et nous, de notre côté, bah, il faut juste un tout petit peu de bonne volonté bah, pour aller dans ce sens, hein, admirer cette œuvre de la nature, aimer Dieu par-dessus tout, comme le disait Jésus. Et à partir de là, se mettre en syntonie avec toutes ces énergies positives, apprendre, travailler, mettre en pratique, et avancer donc vers cette évolution, vers le bonheur. Et on souhaite aussi que la même chose puisse se produire pour les esprits qui pourraient être avec nous ce soir sur lesquels nous appelons la miséricorde de Dieu. Voilà. Alors, je vais partager mon écran. Dites-moi toujours si vous le voyez bien. Pour l'instant, vous ne voyez pas. Juste, euh, ouais, bon, je vais partager carrément tout, tout l'écran. Voilà. Donc là, vous devez voir la fenêtre Skype. Et là, vous devez voir le programme, c'est ça oui. Voilà, donc nous voilà. sommes, nous sommes, nous sommes euh, le 26 mars, dimanche, voilà. Euh, donc la semaine dernière, on avait vu les preuves de l'existence et de la survie de l'esprit. Hein. Donc on avait vu qu'il voilà, y, y, y a une véritable, ce qu'on appelle en termes de science, convergence de preuves. Pour dire ben, on n'est pas juste un tas de molécules matérielles gouvernées par des réactions biochimiques euh, déterministes et aléatoires, mais qu'il y a en nous quelque chose de plus, hein, qui est cette âme. Et donc, euh, vous vous rappelez, on avait vu les différentes preuves. Euh, ben, la plus récente, hein, c'est les, les expériences de mort imminente. Quand le corps ne marche plus, le cerveau ne marche plus, ben, l'âme continue à marcher, hein, à percevoir des choses, à avoir des vécus extraordinaires, à mémoriser ses vécus, à pouvoir en reparler après. La personne sort de l'EMI en général, enfin, souvent complètement changée. Euh, donc voilà, tout, tout ça, ce sont des facultés de l'âme, mais il y a bien sûr toutes les autres euh, la médiumnité, euh, l'épreuve de la réincarnation, l'émancipation de l'âme, le, le, le sommeil, le rêve, euh, les dédoublements, les sorties de corps. Euh, voilà, il y a, il y a tellement de, de, de phénomènes qui vont dans le sens. Euh, de prouver l'existence de l'âme, enfin du moins l'existence de l'âme, c'est disons l'explication la plus simple et qui permet d'expliquer tous les phénomènes qu'on voit. D'accord. Donc ça c'est ce qu'on avait vu. Euh, Aujourd'hui donc on est le 26, on va voir euh, donc le deuxième cours qui a pour titre Origine et nature de l'esprit. D'accord. Alors voilà, j'espère que vous voyez toujours mon écran avec cette fois-ci le Word. Origine et nature de l'esprit. Vous voyez toujours mon, mon écran Ah du coup je vous entends plus. Allô allô. Oui oui oui oui, c'est parce qu'on a, a coupé nos micros mais oui. Ah d'accord. <coughs> ok. Eh bien, tant Donc, que je, tant, on... je tant que je suis j'ai pris la parole. Est-ce que je pourrais avoir comment comment ce que je pourrais avoir ce cours est -ce que... Ah ben euh, alors, publie, attends, je, quoi, je, vais, quoi je vais le faire tout de suite. Donc, euh, j'ouvre la fenêtre Skype. Voilà, je, alors quand on clique là, ça ouvre le groupe ESPS2. vous Voyez Ah oui, oui. Et donc, euh, conversation, voilà, ben ici, je vais. Euh, alors, ça, c'est le programme. Donc, il faut que j'aille là où il y a le fascicule. Et hop, je vous mets le fichier ici. Parfait, comme Tac. ça. Je voilà. Et donc. Là vous avez, vous voyez, maintenant dans la conversation, là vous avez un fichier PDF. Vous voyez oui. sur mon écran avec les images là. Oui, oui, oui. Donc oui. Euh, vous cliquez dessus, vous le téléchargez parce que ça, Skype, il les est fichiers comme ça, il les garde pendant 10 jours ou un mois, mais pas plus. Après il les efface. D'accord. Vous cliquez dessus, vous le téléchargez, comme ça vous l'avez sur votre, vous sauvegardez là où vous voulez. D'accord. Oui. Voilà. Merci. Donc, je reviens euh, sur euh, l'origine le, le... et nature de l'esprit. Donc, la dernière fois, on a vu qu'on a une âme, d'accord Donc, ça, c'est le, le premier pas, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Hein. Vous prenez une personne qui est matérialiste, elle ne croit pas qu'elle a une âme, d'accord Donc, une personne qui ne croit pas qu'elle a une âme, ça ne sert à rien de lui parler de réincarnation ou... Parce que si elle ne croit pas qu'elle a une âme, comment est-ce qu'elle peut croire qu'une euh, âme arrive à se communiquer à lui La médiumnité, par exemple. Hein? Mais à partir du moment où la personne dit, ah, OK, maintenant j'ai compris, effectivement, euh, dans mon corps, euh, enfin, en moi, il y a autre chose que juste euh, un corps physique. Donc, elle admet qu'il y a une âme. Automatiquement, les questions suivantes viennent. Oui, mais l'âme, c'est quoi hein? Et d'où elle vient ben, C'est exactement le, le thème du cours aujourd'hui. Hein? C'est la continuation à partir du moment où on a une âme, eh bien, quelle est l'origine, d'où vient l'esprit. Hein euh, et donc l'évolution, c'est l'âme qui se réincarne et qui évolue, hein, à partir de son point initial tel qu'on va le voir, hein, qui a été créée simple et ignorante, mais perfectible, euh, donc, et évolue, qui évolue. Et euh, on verra aussi euh, une chose fondamentale de l'âme, qui est que l'âme, ce n'est pas juste quelque chose de, entre guillemets, je ne sais pas quoi l'adjectif, de virtuel. Hein. Les gens parlaient d'une flamme, quelque chose qui n'a pas, pas de réalité physique, donc physique dans le sens euh, qu'on entend, effectivement, il n'y en a pas. Hein. Mais l'âme, elle a quand même euh, ce, ce qu'on appelle un corps spirituel. Donc euh, Kardec a, a baptisé le Père-Esprit, Péri, autour, Esprit, Esprit. Donc c'est donc le, le corps qui est autour de l'Esprit. D'accord euh, En allemand, ils disent Geist, Hülle. Donc Geist, c'est l'esprit, et Hülle, c'est l'enveloppe. D'accord Donc ça rend exactement le même euh, sens que le mot père-esprit, qui est l'enveloppe le, le, de l'esprit ou le corps spirituel, qu'on appelle le père-esprit. D'accord Et ce père-esprit, ce toujours pas de la matière euh, au sens euh, où nous, on l'entend dans nos quatre dimensions. Hein ou la matière que je qualifie de Einsteinienne, hein, celle, qui, celle qui subit les lois physiques, euh, la, la, la, notamment la, la limitation de la vitesse de la lumière, ce genre de choses, c'est une matière qui est moins dense. Hein. Est, il y a d'autres formes de matière dans l'univers que la matière tangible que nous connaissons. Et donc le Père-Esprit est, est, est formé de, de matière, mais qui n'est pas euh, de, de la matière tangible pour nous, d'accord mais pour les esprits, c'est clair que euh, cette matière a une réalité, puisque ben, quand vous regardez le film Nos Solar, vous voyez qu'il y a, des, il y a des, des constructions, des immeubles, il y a même des bus. Il y a un mur d'enceinte autour de Nos Solars que les esprits n'arrivent pas à franchir. Vous voyez, la, cette matière euh, du Père-Esprit, elle a une réalité tangible pour l'esprit. D'accord Et ce qui est important aussi, c'est que. Euh, on vient de parler des âmes désincarnées qui gardent leur corps spirituel. Nous, âmes incarnées, évidemment, on a aussi un corps spirituel, en plus donc de notre corps physique dans lequel on est incarné, incarné temporairement. Et le jour où, où on meurt, ce qu'on appelle la mort, eh bien, on se libère du corps physique, on retourne de l'autre côté, en gardant notre Père-Esprit, euh, donc le, le, le corps spirituel. D'accord alors, voyons un peu les notions de base, ce que ce qu'on peut trouver dans le livre des esprits. Donc, voyez, on est dans les questions 70, toujours la première partie. Hein. Ben, il dit qu'il y a deux choses dans l'univers, hein. il y a la matière et puis l'esprit. Hein. Et qu'est-ce que c'est que les esprits Alors, esprit, quand vous voyez esprit écrit avec un E majuscule, euh, ça veut dire donc c'est par exemple bon, euh, ma maman est décédée et puis l'esprit de ma maman est à côté de moi, donc là c'est esprit avec un E majuscule, parce que c'est euh, l'individualisation, d'accord Quand on parle de esprit sans majuscule, alors le mot esprit, c'est ça le problème, il a plein de sens, c'est pour désigner le principe intelligent qu'on a en nous. Hein, par exemple, quand on dit qu'en nous il y a trois choses, c'est un peu compliqué ce que je dis, alors arrêtez-moi hein, si jamais euh, vous avez des questions, on a en nous trois choses. Le corps, le père-esprit et l'esprit. Là, quand on dit l'esprit, c'est un E minuscule. Ça veut dire qu'on a un principe intelligent qui a un corps spirituel. Les deux ensemble constituent l'esprit avec un E majuscule, puisqu'il est individualisé, comme il le dit ici. Et on a notre corps physique. D'accord euh, Et donc, là, le, le, quand il parle l'esprit avec un majuscule, c'est l'esprit avec son père-esprit. Donc, individualisation du principe intelligent. Hein. Euh, qu'on appelle l'esprit avec un « e » minuscule. Et comme les corps sont l'individualisation du principe matériel. Donc là, vous avez en face de vous, vous me voyez par la caméra, c'est le corps de Charles, hein, avec les rides, avec euh, voilà, le nez tordu, etc. Ben, euh, le, vous me reconnaissez, moi, tout comme on se reconnaît les uns les autres, grâce à l'individualisation de notre corps physique, qui est donc fait du principe matériel. D'accord voilà. En fait, Charles… Charles, oui est-ce qu'on peut dire que l'esprit avec un E majuscule, c'est comme un nom propre, c'est-à-dire que c'est l'esprit de, de quelqu'un C'est ça, c'est ça. ça. Il y a trois esprits avec nous, c'est avec des E majuscules. D'accord. Tu vois, c'est quand, quand, quand tu parles d'une individualité, un nom propre, effectivement. Hein, bien bien, les noms propres sont avec des majuscules. Alan Kardec, vous voyez, c'est avec des majuscules. Hein. <coughs> Et donc, euh, les, le, quand il dit le livre des esprits, esprit, c'est aussi avec un E majuscule parce que euh, ben c'est les, les esprits qui ont signé en on voie des prélégomènes qui font partie de l'équipe, qui ont donné toutes les communications et les réponses aux questions qui avaient été posées. D'accord. Par contre, quand on dit qu'on a en nous trois choses, le corps, l'esprit et le père esprit, là l'esprit, c'est avec un E minuscule parce que esprit est entendu comme principe intelligent de la nature. D'accord Et une fois que le principe intelligent s'individualise, ça donne un esprit avec un E majuscule. D'accord C'est là où, bon, vous voyez, en anglais, et ça va, en portugais, ça va un peu mieux, parce qu'il y a deux mots, au moins deux mots. Il y a mind spirit, hein, « mind » et « spirit ».« et « spirito. D'accord Mais le mot « mind, il n'existe pas en français. Le mot « esprit » en français signifie les deux choses. Vous voyez et quand vous parlez avec un scientifique euh, matérialiste, pour lui, l'esprit, ce qu'on appelle l'esprit, c'est le produit du cerveau, d'accord Donc, lui, quand vous allez lui parler d'esprit, il, il, il, il va comprendre autre chose que ce que vous, vous comprenez. Il comprend l'esprit comme un produit du cerveau, donc quand le corps meurt, le cerveau meurt, l'esprit disparaît avec ça, puisque si, comme, comme ils pensent que c'est le cerveau qui produit l'esprit, ben, le jour où il n'y a plus de cerveau, il n'y a plus d'esprit. Hein? Euh, alors que nous, on l'entend comme euh, l'esprit, non pas le produit du cerveau, mais la cause, hein? euh, ce qui fait que le cerveau, euh, voilà, euh, l'esprit agit, utilise le cerveau comme un instrument pour pouvoir euh, nous exprimer par l'intermédiaire de la parole de, de notre corps physique pour recevoir aussi dans l'autre sens euh, ben, les, les cinq sens euh, hein, qui, qui perçoivent donc les sons euh, le, la chaleur le toucher euh, les, les, la vue hein, donc qui transmet euh, à l'esprit qui ensuite analyse des codes et euh, retransmet les réactions et donc le cerveau il est juste l'instrument l'intermédiaire si vous voulez de cette action mais le cerveau n'est pas la cause de l'esprit. Le cerveau, c'est juste l'outil de l'esprit. Donc, c'est pour ça que quand on parle comme ça avec, avec les gens, il faut toujours bien euh, savoir où les gens ils en sont. Hein. Pour vous, c'est quoi l'esprit euh, Est-ce que vous croyez qu'on a une âme indépendante du corps, comme on l'a vu dans le cours précédent, ou pas Et donc, quand vous commencez à parler avec une personne, vous essayez de lui expliquer, ben, il faut commencer par ça, il faut voir où elle est. Et donc, adapter ce que vous dites et les mots que vous utilisez à la compréhension de la personne et le problème que beaucoup de spirits ont c'est qu'ils vont beaucoup toujours beaucoup trop vite euh, vers des notions que la personne n'a pas les moyens de comprendre et donc elle va dire oh là mais putain, il va trop loin trop, euh, il déraille euh, il comprendra pas ce que vous dites vous voyez donc c'est pour ça que c'est important d'être bien clair euh, sur euh, où en est la personne et donc euh, à partir de là ben, procéder par étapes, comme on est en train de le faire ici dans le cours. D'accord euh, Voilà, alors l'époque alors et le mode de formation de cet esprit nous sont inconnus, mais on va en voir un peu plus bientôt. Alors dans la Genèse, donc Kardec repart donc du principe intelligent, donc c'est l'esprit avec un « e » minuscule, on est bien d'accord, hein, qui est distinct du principe matériel. Donc le, le principe matériel, ben ce sont les, les atomes, les molécules, les particules, euh, la lumière, euh, le rayonnement électromagnétique, tout ça c'est de la matière, hein, ça fait partie du principe matériel. Et bien le principe intelligent qui est l'esprit s'individualise, s'élabore en passant par les divers degrés de l'animalité. D'accord Donc comment ça se fait qu'aujourd'hui nous on a un esprit humain pour, Comment ça se fait qu'on est humain eh bien, parce qu'il y a eu des millions d'années, hein, des centaines de millions d'années, voire même un ou deux milliards d'années, depuis lequel notre esprit, qui a d'abord commencé à animer des êtres très, très simples, monocellulaires, etc., petit à petit, euh, a, a, a animé des, des, des organismes physiques de plus en plus complexes, hein, en passant par les plantes, ensuite par les formes simples de l'animalité, pour arriver aux formes complexes, les mammifères, et pour arriver au stade où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire euh, aujourd'hui, on a un esprit qui est capable d'animer euh, un corps humain, d'accord Et ça, euh, ça résulte d'une évolution qui est très très longue. Chico Xavier en parle, euh, alors où est-ce qu'il en parle de ça Dans euh, « Évolution dans les deux mondes hein » et Delane en parle beaucoup dans « L'évolution animique ». C'est un livre que je suis en train de relire, que je redécouvre et qui est, absolument, euh, qui est vraiment très, très bien fait de Gabriel Dolan, où il explique euh, donc, euh, déjà l'identité, hein, quelle est la différence entre un esprit humain et un esprit animal. Ben, c'est juste un, une, une différence de, de niveau d'évolution, c'est tout. Parce que dans, dans, dans, quand on regarde le corps d'un mammifère et le corps d'un humain, il n'y a pas tellement de différence. Il y a un cœur, il y a des poumons, des principes, tout, plein de principes vitaux sont, sont identiques. Hein. Donc, ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est juste que eh ben, euh, l'esprit humain a parcouru un peu plus de, de, de chemin, a évolué davantage que celui de l'animal, qui lui aussi va continuer à évoluer, hein, pour arriver à des formes euh, humaines comme nous. Hein, euh, et donc, il euh, n'y euh, a pas de différence de nature. Vous hein, voyez, c'est euh, les mêmes principes euh, qui, se, qui, qui existent dans les deux. D'accord et alors, pour cette fameuse question qui, qui n'a pas franchement été résolue dans Kardec, qui est de dire « mais comment est-ce que l'esprit d'un chien devient humain ?» Il y a des personnes qui pensent que, ben voilà, le chien, une fois qu'il est suffisamment intelligent, paf, dans la vie suivante, il se réincarne en humain. Et de là, lui, il a une position, alors Kardec n'a jamais confirmé ça, hein, ou du moins il a émis l'hypothèse à un moment donné dans des documents qu'il n'a jamais publiés et que d'autres ont publiés après lui dans des revues spirites des années 1910, mais la position de Delane elle est beaucoup, beaucoup plus logique, parce qu'elle dit que eh bien, la nature ne fait pas de saut, euh, l'esprit du chien, il va évoluer, c'est sûr, hein, et il va, il, il, il animera des corps de plus en plus sophistiqués, et un jour, il animera des corps euh, équivalents au corps humain. Mais de là à dire que d'une incarnation à l'autre, le chien devient humain, ça reviendrait à ce que la nature fasse un saut, et là, je pense que Delane il a raison, ce n'est pas le cas. D'accord. Donc, ce principe intelligent, hein, donc, il s'individualise en passant par tous les divers degrés de l'animalité. Alors, après, quand on dit que, par exemple, un microbe euh, ou des organismes monocellulaires euh, ou même une plante a une âme, bon, après, tout dépend de ce qu'on entend euh, par le mot âme ou esprit. Hein. C'est clair que dans la plante, il euh, y a un principe vital, il y a quelque chose qui organise la matière pour que la matière puisse vivre tout comme en nous, c'est euh, notre esprit associé à, euh, à l'énergie vitale, au fluide vital, qui fait qu'à partir de, de, de l'ovule fécondé au départ, euh, bah, ça donne un être humain euh, viable à la naissance et qui vivra donc euh, le temps qui était prévu. Donc là aussi, on voit qu'il y a une identité de principe, mais bon, euh, la plante ne pense pas, il y a, il y a plein de choses qu'on a en nous qui n'existent pas dans la plante. Et ça, c'est quelque chose qu'on euh, qu peut voir hein, euh, aujourd'hui dans la nature, en voyant ben, justement les différents règnes, hein, euh, végétal, animal et humain. Et qu'on peut voir aussi, quand on étudie ben, la préhistoire, euh, d'où vient l'homme. Hein, l'homme descend du singe ou enfin, des primates. Euh, voilà, Rien que quand on va quelques dizaines de milliers d'années en arrière, hein, ce qui n'est pas beaucoup, euh, ben, on arrive à Néandertal et cro Hein, soit dans les, entre 100, 100 000 ans euh, en arrière, par exemple. Et quand on regarde Cro-Magnon ou même Néandertal et nous aujourd'hui, il y a quand même une différence. C'est là où on voit à quel point euh, l'âme arrive à pousser l'évolution du corps dans laquelle elle se réincarne. Pourquoi ben, Pour développer les facultés, pour pouvoir développer l'intelligence, pour pouvoir exprimer... Euh, toutes ces facultés de l'âme par l'intermédiaire de ce corps physique euh, qu'elle aura fait évoluer, façonner euh, selon ses besoins. D'accord Alors, on va continuer sur la nature de l'âme. Donc, les esprits, est-ce que les esprits sont immatériels hein, Ça, c'est la question 82 du livre des esprits. Donc, les, les, les esprits répondent, immatériel n'est pas le mot. incorporel serait plus exact. D'accord Parce que tu dois bien comprendre que l'esprit étant une création doit être quelque chose. C'est une matière quintessentielle, donc c'est quintessentiel. ça veut dire euh, beau, moins dense que la matière qu'on connaît, hein, mais sans analogue pour vous, et si éthérée qu'elle ne peut tomber sous vos sens. Donc effectivement, si l'esprit de ma mère est là, euh, bon, je, ma main va passer à travers, je ne la vois pas, je ne la sens pas, pourtant elle est quand même là avec son corps spirituel. Et son corps spirituel, donc, il est fait de cette matière quintessentielle, mais qui, nous, pour nous, n'est pas tangible. Alors, un médium, par exemple, qui a la faculté de voir les esprits, qu'on appelle le médium voyant, hein, ce n'est pas celui qui dit l'avenir des Madame Irma, c'est celui qui voit les esprits, hein, suivant la définition de Kardec. Et bien, lui, euh, ce médium pourra voir, euh, dans, sous certaines conditions, hein, euh, l'esprit qui est à côté de lui, d'accord mais il ne le verra pas avec ses yeux du corps. C'est cette médiumnité, en fait, c'est son esprit qui prend un peu de liberté et il perçoit d'esprit à esprit. Vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est la médiumnité voyant. Donc, lui, il le verra. Il verra cet esprit euh, qui est. Euh, il peut voir les esprits qui sont autour de nous, même s'ils ne sont pas visibles euh, avec nos sens, nos cinq sens matériels. D'accord et donc, Kardec, il ajoute en disant, nous disons que les esprits sont immatériels parce que leur essence diffère de tout ce que nous connaissons sous le nom de matière. Donc, à l'époque, on connaissait déjà un peu la matière. Entre temps, on a progressé. Hein, il y a eu les molécules, les atomes, le tableau de Mendeleev, Il y a eu aussi euh, toute la physique des particules. Vous avez le tableau des particules, les électrons, les protons, les neutrons, les muons, les... les les, euh, comment on appelle ça? les euh, neutrinos, euh, les photons, voilà. Tout, toutes ces particules, en fait, ce sont des particules, c'est ce que nous connaissons sous le nom de matière. Hein? La physique aujourd'hui étudie la matière tangible. Hein? Et, et donc, euh, euh, le, le Père-Esprit diffère de ce genre de matière, d'accord. On ne peut pas dire que le père esprit est fait d'atomes, de, de neutrons, de protons ou de neutrinos. Le neutrino, c'est une des particules la plus difficile à détecter, hein, qui se cache, mais elle est matérielle. Hein, donc l'esprit, euh, comme il est euh, pas de la même nature, euh, euh, on n'en est toujours pas là. Hein, C'est-à-dire que il faut vraiment que la physique pour aller vers l'esprit euh, ou même le père esprit. Donc il faut qu'elle s'ouvre. Déjà, cette hypothèse de dire il, la matière n'existe pas que sous la forme qu'on arrive à percevoir, qu'on connaît, mais il existe de la matière aussi sous d'autres formes. Donc, on y arrive tout doucement, hein, puisque euh, aujourd'hui, les, les, les scientifiques, les physiciens, les astrophysiciens reconnaissent que de toute la matière qui existe dans l'univers, on n'arrive à voir que euh, 4 ou 5 hein, que, 95% ou 96% de la matière et de l'énergie sont ce qu'on appelle de la matière ou de l'énergie noire, qu'on n'arrive pas à voir ce que c'est. Hein. Donc, ça prouve bien qu'il y a autre chose dans l'univers que ce qu'on voit. On est bien d'accord. Hein. Et donc, petit à petit, ils y arrivent. Hein. Et euh, donc, il y a, je ne sais pas si vous connaissez le professeur Régis Duteil, hein, qui a écrit un livre euh, tout au début des années 90, hein l'homme superlumineux et l'univers superlumineux avec sa fille, Brigitte Duteil, eh ben, il a tout simplement émis l'hypothèse qu'il existe de la matière qu'il appelle supralumineuse, donc des formes de matière qui ne sont pas limitées par la vitesse de la lumière, comme l'est la matière qu'on connaît, hein, cette matière physique, et toutes les particules. Hein, il n'y en a aucune qui peut aller plus vite que la vitesse de la lumière. Hein. Dès qu'elle a une masse positive, ben, pour aller à la vitesse de la lumière, il faut une énergie infinie, hein, avec les, les équations euh, euh, qu'on connaît, notamment euh, la relativité d'Einstein. Donc, euh, le, le, le, il est parti de l'hypothèse qu'il existe de la matière qui, qui ne subit pas cette limite. Et il a trouvé tout un tas de conséquences, il a élaboré tout un modèle physique, il retrouve beaucoup de choses que décrivent les expérienceurs EMI. Il arrive à expliquer, par exemple, le tunnel, le, le, la notion du temps, hein, cette vision rétrospective qu'on a dans ces moments-là, euh, les petits détails de l'enfance qui reviennent, toute cette mémoire qui s'est accumulée. Donc, euh, il, il arrive à expliquer tout un tas de choses grâce à ce modèle-là. Donc, ça, c'est un pas intéressant euh, dans ce sens, hein, de, de, pour que la science puisse tout doucement commencer à euh, modéliser le Père-Esprit. D'accord. Mais aujourd'hui, ben, on, à, part ces, à part Régis à part à part aussi euh, Roger Penrose et Hamaroff, à part quelques études de ce genre, euh, ben, il y en a très très peu hein, qui, qui, qui se sont intéressés d'un point de vue physique hein, euh, à modéliser le père esprit. Mais ça va ça va venir. Voilà. Alors, on continue. <coughs> Voilà, dans le Père-Esprit, donc le, le germe est entouré du périsperme l'esprit est entouré du Père-Esprit, d'accord euh, Donc, c est, c est, il explique pourquoi il a utilisé ce mot Père-Esprit, donc c'est le corps spirituel. Donc, tout esprit, hein, euh, avec un E majuscule, est, est, est, consist, euh, est constitué d'un esprit avec un E minuscule, un, pro, un, un principe intelligent, et le Père-Esprit, et donc les deux ensemble, hein, sont l'individualisation de ce principe intelligent, ça, ça, ça, ça devient un esprit avec un E majuscule. D'accord Alors, le lien ou père-esprit, hein, donc ce corps euh, intermédiaire qui unit le corps et l'esprit, est une sorte d'enveloppe semi-matérielle, la mort et la destruction de l'enveloppe la plus grossière, donc c'est le corps physique. L'esprit conserve la seconde, donc le corps euh, euh, L'enveloppe semi-matérielle qui constitue pour lui un corps éthéré, donc éthéré quintessentiel. Ce sont ces adjectifs pour qualifier quelque chose de moins dense que, que la matière qu'on connaît, hein. invisible pour nous dans l'état normal. Hein. Donc dans l'état normal, on n'arrive pas à voir euh, les pères esprits, des esprits qui sont autour de nous. Il faut que, on peut les voir que soit en somnambulisme, soit un, un médium qui a cette faculté de voir des esprits. D'accord? Est-ce que vous avez des questions à ce stade Oui. Alors Christophe, euh, hop, je suis vraiment... J'ai le seuil dans les yeux, vous m'entendez oui, oui, oui, oui. Pardon. Euh, euh, est-ce que les, finalement la représentation qu'on fait depuis des siècles sur le fantôme euh, blanc euh, un peu transparent, finalement est-ce inconsciemment, ce n'est pas le, la définition un peu du périsprit finalement oui, et, et ça, et puis le fait que ben, quand, quand les esprits arrivent à se matérialiser, hein, comme Katie King, ben, au début on les voit en général en blanc, hein, et même sans, sans les pieds, hein, avec le fantôme qui avance tout seul. Mm. Donc effectivement, euh, ça vient de là. D'accord, et, et puis la deuxième question, c'est par rapport à l'esprit un E majuscule, euh, finalement on s'appelle comment <rire> Parce qu'on a un prénom quand on arrive ici sur Terre qu'on nous donne. Oui. Christophe, donc Christophe, est-ce que ça serait l'esprit avec un E Et finalement, l'esprit avec un E majuscule, c'est celui qui vient de là-haut. Alors, Christophe, c'est un esprit avec un E majuscule qui est incarné. D'accord. Et donc, Christophe représente. Euh, la personnification actuelle dans cette vie de l'individualité de, de l'esprit de Christophe. Tu vois D'accord. Hein, en fait, ton, le, le principe intelligent qui s'individualise, il est beaucoup plus large que la personnalité qu'on a dans une vie donnée. Tu vois On appelle son as eu supérieur. des véhicules dont tu ne te rappelles pas, il y a ton inconscient, ton subconscient. Toutes ces choses-là sont enregistrées euh, ben dans... dans, dans dans ton esprit euh, hein, qui est plus large, hein, mais dans cette vie, ben, on n'a pas toujours accès à, ces, à cette inconscient, ce subconscient. Hein, tu, tu peux avoir été femme ou homme dans une autre vie. Là, ben, dans celle-là, tu es homme, tu vois, alors que ton esprit, euh, voilà, il, il, il, il, il représente l'intégration de toute ton expérience de toutes tes vies passées, mais qui se, qui se manifeste. Tu es quand même le même, tu vois. Mais euh, dans une vie donnée, on est, euh, comment dire, euh, dans les conditions qu'on a nous-mêmes demandées avant de se réincarner. Mmh. ne m'appelle pas, pour ça, est vrai. Euh, euh, Blanc ou noir, Alors bon, ça, c'est des détails, mais aussi avec une mission donnée, euh, tu vois, de, de, de, comment dire, on développe un aspect précis de notre personnalité, de notre individualité intégrale. C'est ce qu'on ce qu appelle le soi supérieur, finalement. Voilà, il y a le moi et le soi. Hein, mmh. Donc le moi, c'est effectivement ce qu'on est aujourd'hui. Et le soi, c'est mmh. euh, ce qu'on est vraiment. Et il y a, y a, y a, y peut y avoir le moi, c'est un peu y, y, un extrait du soi euh, pour mmh. la vie actuelle. Et, et ta conscience, alors, du coup, c'est la même chose, ton soi alors, euh, fou, alors ça, ça, tu poses des questions qui sont compliquées. Là. Ah ben oui. La conscience, ben c'est ce qui te vient, euh, de, de, de, de, comment dire, tu as la conscience de, de, de ce que tu es euh, maintenant un instant T, tu vois. Quand Donc tu la conscience, c'est que... plus le moi. Quand tu sais qu'il ne faut pas manger une plaquette de chocolat, c'est ton soi qui te dit, ne le mange pas. C'est ton C'est ton moi. Déjà, je pense que le soi, il est plus il est plus large et plus ample non, que ça. mon moi, lui, il va la manger, la plaquette. <rire> euh, ouais, mais c'est ton moi qui va dire « tu ne devrais pas manger du chocolat ». D'accord. C'est ton moi qui va le dire, d'accord Mais tout ça, ça vient du soi, hein, puisque le moi, c'est un extrait du soi qui est plus large, tu vois D'accord. Ok. Merci, Charles. Alors, alors là, il faudrait que vous ayez un psychologue ou un psychiatre <rire> devant vous pour vous expliquer mieux toutes ces différences, hein. Effectivement, quand vous allez dans le livre de Philippe Guillemont, euh, euh, comment, comment il s'appelle, là où il fait une, un modèle de l'esprit en dix dimensions, eh ben, il y a les quatre dimensions espace temps qu'on connaît, hein, physique, et il, y a, euh, il rajoute trois dimensions pour le moi et trois dimensions pour le soi. Et il dit bien, avec ça, je ne modélise pas encore l'esprit. Le principe intelligent, ça vient encore en plus. Donc, on peut dire que notre soi supérieur, c'est notre conscience. Euh, non, parce que moi, je te dis, tout dépend de ce que tu comprends par le mot conscience. Moi, la conscience, c'est quelque chose dont tu es conscient à un instant T. Donc, c'est bien ce qui vient ah, dans le moi. Tu vois, ouais, et autre chose, le soi, il est plus large. Mmh, mmh, Donc, l'inconscient, par exemple, n'est pas dans la conscience. Pourtant, ça fait quand même partie de, du, du soi. D'accord. Mm -mm. Le subconscient, c'est pareil. c'est pas la conscience, mais ça fait partie aussi de notre soi. Et la conscience, c'est ce qui ressort. D'accord. C'est ce qu'on peut voir, c'est ce okay. qui s'exprime. Hein? Alors, il, il peut y avoir des, des... Comment dire Tu peux élargir ta conscience ou, ou la rétrécir, hein? euh, mais ça restera quand même une, une partie ou une expression hein? De, de, de, de notre soi, c'est-à-dire de notre personnalité intégrale. Un zeste. Voilà, c'est ça. <rire> Merci Charles. Merci. Il y, avait, il y avait Antoine qui voulait poser une question aussi. Ah, Antoine, oui. Oui, oui, moi j'ai une version où je n'ai pas, pas la possibilité de lever la main comme avec, euh, comme avec euh, Zoom. Alors, Donc moi j'ai très bien compris la notion d'esprit, de d esprit d'esprit, de... de de, de de mais euh, mais par contre on est passé sur sperme et périsperme Alors j'ai cru comprendre, j'ai cru comprendre, mais j'aimerais une petite explication supplémentaire ou une confirmation de ce que j'ai compris. Donc le spermatozoïde, on parle de ça et, et l'enveloppe qui, qui, qui j'ai pas très bien. Voilà, je une précision. Non, non. Euh, en un germe, donc une graine, hein c'est ce que, tu, oui. ce petit cardaire, qu -ce que dit c'est-à-dire on va revenir au au, au livre. Le germe d'un fruit, donc c'est la graine, hein, le germe, est entouré ah, du périsperme. Oui, oui, oui, ça va, ça va maintenant. Oui, oui. D'accord oui, oui. Un... oui. Et il ne faut pas confondre avec spermatozoïde. Hein, oui, oui. Ah. oui J'avais déjà étudié ça au tout début, donc à quatre mois, quand j'ai découvert la philosophie de Kardec. De Kardec oui, je l'avais déjà compris il y a un temps, mais j'ai complètement oublié. Ça va, voilà, ça me bah, revient. C'est ça. C'est de, de la biologie, en fait. Quoi. Oui, Mais oui. en fait. Bon, euh, lui, on dit péri, c'est donc euh, périphérique, péricarde, c'est autour, hein, c'est l'adjecte, je pense que ça vient du grec, hein, ça qui veut dire autour, et puis le, le mot qui suit, enfin la deuxième partie du mot, c'est euh, voilà, autour du sperme, il y a le périsperme qui forme le germe, d'accord Et donc nous, autour de l'esprit, il y a le péresprit qui forme l'esprit avec un grand E, d'accord Donc si, c'est juste une analogie qu'il a pris pour dire pourquoi il a utilisé le mot « père-esprit ». Oui, oui, oui, oui ça, y est, ça y est. Mais si vous parlez, encore une fois, avec des gens qui ne connaissent pas le spiritisme, euh, évitez d'utiliser le mot « père-esprit », ou si vous l'utilisez, il faut le définir pour que la personne puisse le comprendre. Mais, euh, par exemple, vous pouvez très bien dire que euh, l'esprit a un corps spirituel. Oui, voilà, comme dans, dans les appelle autres. On l'appelle « père-esprit ». Oui, oui. Et ça, corps spirituel, les gens comprendront peut-être plus facilement que s'ils utilisent le mot « père-esprit » sans dire ce que c'est. Oui, c'est ça. Hein? D'où oui, l'importance d'être clair dans le langage. Oui, oui, les gens en général connaissent mieux les termes « corps astral »,« corps euh, loura »,« machin »,« père-esprit », c'est vraiment un, un terme spirite. Quoi. Voilà, C'est donc vrai. Michel vient de nous coller dans, le, dans la conversation là. Terme de botanique, masse de tissu cellulaire placée quand elle existe autour, à l'intérieur ou à côté de l'embryon et destinée à lui fournir les premiers matériaux de son accroissement. Oui, oui, c'est beaucoup D'accord Donc, vrai. voilà ce que c'est que le, le, hein, le... Voilà. Et oui, donc, désolé, Kernick, donc à l'époque, la science connaissait déjà ces choses-là. Donc, il a utilisé ça hein, pour... Euh... Alors, par contre, au niveau de l'inconscient, le subconscient, Freud n'était pas encore passé par là. Hein. Freud, c'est... Euh... Fin du 19e, début du 20e, donc c'est 50 ans après Kardec en gros. Hein, donc euh, ces termes de conscience, inconscient, subconscient euh, n'existaient pas encore à l'époque de Kardec. D'accord C'est pour ça que Delane et Denis commencent à en parler, hein, mais Kardec, il ne pas en parler puisque c'est une notion qui n'existait pas. Mais, mais bon, voilà, le, le, le défaut de Freud, c'est que, euh, comment dire euh, il était matérialiste, hein, donc l'inconscient, le subconscient, ben lui, il l'expliquait par le, les contextes complexes d'Oedipe, euh, les trucs sexuels entre les parents, les enfants, enfin voilà, c est, c est, je ne je connais pas bien la psychologie de Freud non plus. Il expliquait tout dans la vie présente, alors que le spiritisme, voilà, l'inconscient explique euh, au long de, de, de, de, de toutes les différentes vies passées, d'accord mais à la fin, ça revient, euh, comment dire, les principes restent quand même valables. L'autre problème de, de Freud, c'est qu'évidemment, comme il était matérialiste, eh ben, il a psychiatrisé la médiumnité. D'accord. Les médiums, pour lui, des, voilà, il y a un problème, quelque chose qui ne va pas dans leur, euh, dans, dans, dans, en eux. Hein, donc, euh, alors que le spiritisme, euh, bien sûr, il ne va, il va plus là. Et Jung aussi, hein, Carl Gustav Jung qui lui avait une vision un peu plus spiritualiste, pas complètement spiritualiste, mais il, il était beaucoup plus ouvert euh, au paradigme spiritualiste. C'est ça que vous avez aujourd'hui la psychologie jungienne et la psychologie freudienne. Mais ne m'en demandez pas plus, hein, je ne suis pas psychologue, euh, mais si vous êtes intéressé, euh, je vous renvoie encore une fois. Donc ça y est, maintenant, toutes les conférences médecine et spiritualité sont sur la chaîne YouTube médecine et spiritualité du mouvement spirit francophone. Hein. Donc, n'hésitez pas à y aller, vous verrez, il y a plusieurs euh, euh, conférences hein, qu'on a eues depuis euh, 2008-2009, qui a, qu a de ces congrès, jusqu'au euh, jusqu dernier donc, présentiel qui était en 2019. Il y a plusieurs conférences qui parlent justement de Freud, de Jung, de, de, de, de ces notions de, de psychologie. D'accord. Je suis abonné à la page, donc c'est groupe Spirit francophone, hein, c'est ça Le mouvement Spirit francophone, LMSF. Oui. Je et la je... chaîne YouTube s'appelle « Médecine et spiritualité ».« Médecine et spiritualité ». Voilà, et donc là, vous, vous, le, vous le trouverez. Sinon, vous pouvez aller sur le site du LMSF, donc c'est lmsf.org, oui. hein. oui. et là, vous verrez, il y a la chaîne YouTube, vous cliquez, et puis boum, « Médecine et spiritualité ». Il y a aussi, la cha... il y a deux chaînes YouTube du LMSF, hein, « Médecine et spiritualité », qui est spécifique euh, à ces congrès, et la deuxième, c'est euh, « Regard spirit ». Donc, où vous avez ben, toutes les conférences, il y a ces cours qu'on donne. Euh, tout ça, c'est mis sur euh, cette, euh, cette deuxième chaîne YouTube. D'accord. Voilà. Si Charles. Merci, Michel. Alors, euh, <coughs> origine de l'esprit. Donc, euh, voilà, on va dit, c'est le, le, le principe intelligent de l'univers. Donc, l'esprit avec un E majuscule, minuscule, pardon, euh, qui a pour attribut ben, l'intelligence. D'accord l'intelligence voilà, elle réside dans l'esprit, elle ne réside pas dans la matière, euh, pas dans la matière inerte, même pas dans la matière du corps. Notre cerveau sert uniquement de transmetteur de cette intelligence qui vient de l'esprit. D'accord Donc l'esprit sort de l'élément intelligent universel. Hein Alors trois. Euh, Donc voyez, vous avez euh, toutes les références euh, ici chaque fois. Donc question 606 du livre des esprits et donc qui s'individualise jusqu'à ce qu'elle se transforme en esprit avec un E majuscule, d'accord euh, Voilà, et donc le mot « esprit » avec un E minuscule, c'est le principe intelligent de l'univers, en neutre, hein d'accord Donc ça fait partie de la création divine, d'accord Voilà, et donc euh... c'est comme un homme qui fait une machine cette machine est l'œuvre de l'homme, et, et, par contre, la machine n'est pas l'homme. La locomotive n'est pas Fulton ou Denis Papin. La locomotive, c'est une création d'un un, un, un ingénieur ou d'un groupe d'ingénieurs qui ont conçu une machine. Donc, il ne faut pas confondre donc, le créateur avec la créature, hein, c'est toujours pareil. Il ne faut pas confondre euh, le créateur universel qui est Dieu avec euh, tout ce qu'il a créé. Il ne faut pas non plus confondre... Euh, comment dire, euh, l'esprit avec euh, ce que l'esprit euh, a créé, hein, l'intelligence, l'esprit de, de, de l'ingénieur qui a créé une machine. Ben, la machine, ce n'est pas l'esprit, d'accord ce n'est pas l'ingénieur. Tu, tu, voilà. tu peux reprendre le début de la phrase, Charles, parce que pas bien, je ne saurais pas le réexpliquer. Ah, je recommence. Donc... Euh, alors l'esprit donc qui est un principe intelligent individualisé hein, donc, euh, comme celui de Charles celui de Christophe hein, il a été créé par Dieu d'accord mmh. mais il n'est pas une émanation ou une portion de la divinité mmh. hein, donc euh, Christophe et Charles ne sont pas une partie de Dieu mmh. comme une création de Dieu mmh. d'accord tu vois donc c'est là où on, le, dit, le spiritisme se différencie un peu par rapport au panthéisme. Mais Et il dit, la... comme euh, la machine qui a été créée par un inventeur, ben la machine, ce n'est pas l'inventeur. Il y a l'inventeur qui a inventé la machine. C'était la phrase au-dessus, Charles, excuse-moi. Ainsi, Kardec... Ouais. Kardec a employé le mot « esprit » avec un « e » minuscule. Ce n'est pas lui qui a inventé le mot « esprit » avec un « e » minuscule. Ah, a « employé », pardon. Ah, pardon, oui, excuse-moi. Ah. Le mot esprit avec un E minuscule, pour oui. désigner le principe intelligent. D'accord Donc, esprit avec un E minuscule, c'est le principe intelligent qui existe dans l'univers. D'accord Et ce principe intelligent, il s'individualise. D'accord Et à partir du moment où ce principe intelligent est individualisé, on l'appelle un esprit avec un E majuscule. Euh... Toujours pas non, <rire> là que j'ai du mal. Donc, l'esprit, c'est le principe intelligent dans l'univers. Et donc, toi, Christophe, tu as pris... Un... Enfin, y a, y a pour, pour faire Christophe, il euh, y a un peu de cet esprit qui est venu et qu'ensuite, euh, petit à petit, tu as individualisé pour en faire Christophe. D'accord Donc, Christophe, on dit, c'est un esprit avec un E majuscule. <rire> tu vois Et dans Christophe, encore une fois, ou dans Charles, il y a trois choses. Il y a l'esprit, principe intelligent, il y a le père-esprit, hein, et comme on est incarné, on a notre corps physique. D'accord Et donc euh, l'esprit, qui est le principe intelligent avec son père-esprit, on l'appelle, donc à partir du moment où il est individualisé, esprit avec un E majuscule. C'est ce que vient de dire Stéphane. Donc l'esprit saint, ça serait euh, le principe intelligent, le Saint-Esprit finalement alors là, là tu, tu, tu compliques un petit peu, mais bon, ça c'est les notions entre guillemets euh, oui, sur 12. qui viennent du, du catholicisme, entre autres. Hein. Oui. Donc, c'est euh, qu -ce les quoi l'Esprit-Saint hein, L'Esprit-Saint qui est descendu sur les apôtres la, pendant la Pentecôte, par exemple, hein. c'était quoi Eh ben, c'était, il euh, ben, y avait déjà Jésus, hein, qu'on qui qu peut aussi appeler un Esprit-Saint, même si ça ne correspond pas au terme du catholicisme. Même s'il y a une, une, individualité, une identification des trois choses, hein. euh, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, d'accord mmh. Il considèrent comme trois choses qui sont euh, la même chose. Alors, col-spiritisme, on a Dieu qui est au-dessus de tout, Jésus qui est un esprit très évolué mais qui n'est pas Dieu, et le Saint-Esprit, ben, c'est des autres esprits qui sont évolués, peut-être pas autant que Jésus, mais qui sont beaucoup plus évolués que nous et qui sont venus ce jour-là euh, se communiquer aux apôtres. Donc les saint euh, c'est en fait un groupe euh, d'esprits élevés qui étaient venus euh, pour... Euh, Aujourd'hui, on les appelle les guides spirituels, on les appelle les mentors, on les appelle... Euh, voilà. appelle voilà. C'est en fait, comme ça que le spiritisme interprète, remet un peu d'ordre dans ces notions... Euh, euh, du, du, qu'on qu a hérité du catholicisme. Est-ce que j'ai été clair, Christophe <rire> J'espère qu'on ne posera pas la question pour l'instant. Mais... On ne posera pas la question pour Pour l'instant, j'espère qu'on ne posera pas la question. <rire> ah, oui. Non, mais bon, si tu veux, euh, voilà. Notre, ton corps physique, comment tu l'as fait t es bien allé prendre du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote euh, dans la nature pour faire ton corps oui. Et ben, pour faire Christophe, tu as pris aussi du principe intelligent que tu as individualisé, à qui tu as donné une forme qui représente euh, ton, ton soi, ce que tu es. C'est peut-être le mot principe intelligent qui me perturbe, parce que pour moi, l'intelligence, c'est personnel, c'est individuel. Il y en a un qui est intelligent et l'autre qui ne l'est pas, par exemple. C'est peut-être ça, oui. Mais, mais si tu veux, c'est le... pour distinguer, euh, parce qu'il dit au début, hein, il y a le principe, euh, l'élément matériel, Hein, qui constitue ton corps, et euh, l'élément intelligent universel, ou principe intelligent, qui constitue ton esprit, que oui. tu as emprunté pour faire ton esprit. Hein, je répète, pour faire ton corps physique, tu es allé emprunter euh, de la matière ici sur la Terre, par l'alimentation, la, ta mère au début, etc. D'accord oui. Eh et bien, pour faire euh, ton esprit Christophe, tu es aussi allé prendre du principe intelligent dans la nature, que tu as individualisé pour faire Christophe. D'accord, ok. D'un côté, tu prends de la matière pour faire un corps, de l'autre côté, tu prends du principe intelligent pour faire ton esprit, avec un E majuscule. D'accord. Merci Charles. Que... Voilà, <rire> parce que l'esprit n'a rien à voir avec la matière. On eh hein. est bien d'accord. Seulement je... quand il est incarné. Oui, d'accord, ok. Je, voilà. je vais pas trop vous retarder. Donc, tu vois, l'esprit est l'individualisation du principe intelligent comme le corps est l'individualisation du principe matériel. C'est ce que je viens de t'expliquer. D'accord L'individualisation du principe intelligent, ben, c'est l'évolution hein, depuis les êtres monocellulaires jusque aux mammifères et au corps humain. Hein. Et c'est là, donc, que, ben, le, le, le, voilà, que notre père-esprit aussi se développe en parallèle avec l'esprit. Il hein. faut, faut... Le Père-Esprit, en fait, représente euh, euh, l'évolution de l'esprit. Voilà. Et donc, c'est son, son, son corps spirituel. Et, euh, voilà. L'évolution du principe intelligent. Alors, je cherche quelque chose que je n'ai pas trouvé encore. Voilà. Bon, c'est là où il, où, où il explique. L'âme, voilà, s'est lentement individualisée par une élaboration dans les formes inférieures de la nature pour arriver par différents degrés jusqu'à l'humanité. Hein, donc, euh, végétal, animal, humain et ça ça, ça, ça a mis des, des, des millions, des centaines de millions d'années, et aujourd'hui, ben avec les, la paléontologie et tout, on, on voit un peu plus clair sur ce processus, d'accord euh, Vous voyez, des avatars sans nombre, etc., donc euh, qui, les milliards d'existences, alors on va regarder 14, ben voilà, vois, je, je vous disais que de là de l'évolution animique, je me disais bien que je reconnais ce texte, donc, euh, c'est l'interprétation, c'est comme ça que Delane décrit comment, euh, comment dire, la marche qu'a suivi justement le développement de l'esprit, de, de l'esprit de, de pour arriver jusqu'à l'esprit humain. D'accord. Voilà. Euh, par contre, il me manque une chose dont je voudrais vous parler, mais que je n'ai pas encore vue. Euh, alors, Léon Denis, il a une belle phrase, tiens, on va vous la lire aussi. « Dans la plante, l'intelligence sommeille, dans l'animal, elle rêve, et dans l'homme seulement, elle s'éveille, se connaît, se possède et devient consciente. » Vous la connaissiez cette phrase ?« non, Dans mais la plante, fait... l'intelligence Je... sommeille, dans l'animal, elle rêve, et dans l'homme seulement, elle s'éveille, se connaît, se possède et devient consciente. » Donc ça, c'est Léon Denis, « Le problème de l'être et de la destinée », chapitre 9. Donc, qui explique bien avec sa vision de Léon Denis, que Gabriel Delan a expliqué un peu plus haut, comment est-ce qu'on euh, euh, est arrivé jusqu'à euh, un esprit humain qui est capable de faire fonctionner un organisme comme nous, capable d'intelligence, capable de conscience de soi, capable d'inspiration, d'intuition, de, de toutes les propriétés qu'on connaît euh, à l'âme humaine. D'accord euh... Euh, je peux poser euh, juste dire une chose, peut-être oui. peut ça va aider. Euh, pour ceux qui ont un petit peu plus de mal à savoir quelle est la différence entre l'esprit, père esprit et corps humain, on va dire comme ça, l'esprit les, incarné. Euh, il y a une vidéo qui a été faite par Christine Limongi de Centre 21 oui. euh, que je vais envoyer après sur YouTube après le. Quand vous aurez un vous... Skype. Euh, non, pas sur le groupe Skype, je vais envoyer carrément en dessous comme commentaire pour que toute, toute personne puisse aller le voir. D'accord, le lien YouTube, d'accord. Ouais. C'est peut-être plus facile bon. après, pour comprendre. Voilà. Euh, il me manque quelque chose, c'est euh, quand il nous dit que, euh, Kardec, il demande, mais d'où vient l'esprit humain hein? Donc là, on a une idée euh, sur cette évolution, comment voilà, notre père-esprit a acquis toutes ses propriétés fonctionnelles. C'est le père-esprit qui fait fonctionner le corps, hein, les battements cardiaques, tout ça. C'est grâce au père-esprit, puisque la matière, euh, même la matière organique, voilà, s'il n'y a pas euh, le principe vital et puis l'organisateur euh, qui est le père-esprit, euh, le, le corps ne vit pas. D'accord et donc, toutes les propriétés du corps humain, les battements cardiaques, la respiration, le cerveau, les centres moteurs, tout ça, en fait, existe dans notre corps spirituel, dans notre péresprit. esprit Et donc, c'est le moule qui fait que euh, les, les, les molécules matérielles, hein, la matière organique, s'organisent pour, pour former l euh, comment dire, le, le corps humain vivant qu'on connaît. D'accord Voilà. Euh, voilà. après André-Louis il en parle aussi donc 16, la référence numéro 16 c'est l'évolution dans les deux mondes hein, chapitre 3 donc euh, vous voyez donc, Kardec en a parlé, Delane en a parlé avec les, les progrès de la science 50 ans plus tard Denis aussi et André-Louis ben, il en parle avec euh, 100 ans de, de progrès scientifique en plus hein. donc c'est intéressant à consulter aussi, hein, « Évolution dans les deux mondes ». C'est un livre qui est un petit peu ardu à lire, mais euh, qui nous explique bien euh, donc cette, euh, cette élaboration lente et graduelle euh, de l'esprit humain. D'accord Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut encore dire donc Kardec, il nous dit ici, le corps est donc en même temps l'enveloppe et l'instrument de l'esprit, et à mesure que celui-ci, donc l'esprit, acquiert de nouvelles aptitudes, il revêt une enveloppe appropriée au nouveau genre de travail qu'il doit accomplir, comme on donne à un ouvrier des outils moins grossiers à mesure qu'il est capable de faire un ouvrage plus soigné. Et c'est ça, qu'on plus l'esprit est évolué, plus son père-esprit est... Euh, euh, lumineux, moins il est matériel, moins il est dense. voyez, le corps spirituel euh, évolue aussi avec l'évolution de l'esprit. D'accord Et donc, euh, Kardec le dit bien, d'où vient le, le, le, le Père-Esprit ben c'est En fait, le, le Père-Esprit, c'est l'esprit lui-même qui façonne son enveloppe, son Père-Esprit, et l'approprie à ses nouveaux besoins. Donc en fait, on a en nous trois choses. Hein euh, l'esprit, le Père-Esprit et le corps. Mais c'est qui le chef dans les trois choses C'est l'esprit. Hein l'esprit façonne le Père-Esprit et le Père-Esprit façonne le corps physique. D'accord Donc à l'origine de tout, il y a l'esprit. Si l'esprit évolue, le Père-Esprit, ben, il évoluera avec, et le corps physique, il évoluera avec, au point que, à partir d'un certain niveau d'évolution, il n'y a plus besoin de se réincarner dans des corps physiques. D'accord voilà, on verra ça donc la semaine prochaine quand on parlera de la progression des esprits. Donc les matériaux sont là, hein, le principe intelligent, euh, la semi-matière pour faire le Père-Esprit et la matière organique pour faire les cours physiques. Et puis donc ces matériaux que Dieu nous fournit, ben, on les utilise euh, en fonction euh, de, de notre progression, de notre évolution, hein, d'abord rudimentaire, ben, de plus en plus sophistiqué pour devenir bah, jusqu'à l'être humain qu'on qu euh, qu est aujourd'hui. Voilà. D'accord Alors, là, vous voyez, il y a une phrase qui est importante. L'esprit, donc on est toujours avec un E majuscule, donc ça veut dire euh, l'esprit avec son père esprit, peut se transporter avec la vitesse de la pensée sans que la matière dense lui constitue un obstacle quelconque. Donc ça, ça veut dire que... Ben, un esprit, hein, l'esprit de ma mère qui est à côté de moi, je prends toujours un exemple, hein, toujours le même, je ne sais pas si elle est là, mais bon, voilà. Si elle veut aller à Jupiter, bon, elle pense à Jupiter et elle y est. D'accord Alors qu'on sait très bien que ce qui y a de plus rapide dans notre monde matériel, qui est la lumière, ben, il lui faut plusieurs heures pour arriver à Jupiter. D'accord L'esprit y va instantanément. C'est là où on voit bien la différence de nature hein, entre la matière de nos quatre dimensions et cette semi-matière euh, qui, qui ne souffre pas des mêmes limites. D'accord Et en plus, il dit autre chose, hein, sans que la matière plus dense lui constitue un obstacle quelconque, donc là, la porte et les fenêtres et les murs, tout est fermé, mais euh, l'esprit de ma mère avec son père-esprit arrivera à passer à travers les murs ou à travers la fenêtre, qui, à travers la vitre qui est fermée. D'accord La matière physique ne fait pas obstacle à cette semi-matière qui arrive à la traverser. D'accord comme par exemple, ben la fenêtre, c'est transparent, donc la lumière arrive à traverser euh, la fenêtre, hein, mais elle ne traverse pas les murs, alors que l'esprit et le Père-Esprit, lui, traverse tout ce qui est matériel. D'accord Et donc, plus l'esprit évolue, plus, euh, voilà, donc là on parle de l'esprit de Jésus, on, on montre les saints avec une auréole, donc il y a un rayonnement qui, qui est même parfois perceptible, visible, hein, et donc on, le, le, le rayonnement de, de, de plus l'esprit est évolué plus le rayonnement de son esprit et de son père esprit sont forts et c'est ça qui donnait à jésus ses facultés de guérison ou euh, de, de, de, de, de tout ce qu'on relate dans les évangiles d'accord voilà et le père esprit bon bah ben c'est euh, comment dire le le, le le corps euh, spirituel, donc ouais, là ils disent, alors on, on, on a vu quintessentiel, on a vu éthéré, là on voit vaporeuse, d'accord bah, Mais euh, tout ça c'est pour exprimer donc, que euh, c'est une matière qui est moins dense que la matière qu'on connaît, d'accord Et c On n'a pas encore le concept physique pour ça, c'est pour ça que vous verrez euh, plusieurs euh, genres d'expressions pour essayer de qualifier ça. Donc il dit, euh, est, elle est vaporeuse pour nous, ça veut dire qu'on ne la voit pas, elle n'est pas tangible, mais encore bien grossière pour nous, donc pour les esprits, ça a une réalité. Hein, au point que, hein, je veux dire, nos solars, quand vous regardez, il y a un mur, et les esprits n'arrivent pas à traverser ce mur. Donc cette matière vaporeuse, euh, intessentielle ou éthérée, euh, nous, bon, ben, on ne la voit pas, on passe à travers sans s'en rendre compte. Mais pour les esprits eux-mêmes, c'est une réalité. Il peut y avoir des barrières qu'ils n'arrivent pas à traverser. Alors que de l'autre côté, les, la matière physique, ils arrivent à la traverser sans problème. D'accord Voilà. Alors, père-esprit, donc ça, on l'a vu. Voilà. Alors, l'esprit qui est une flamme, une étincelle, donc ça, c'est les, les personnes qui... C'est ça la, la difficulté, parce que si on dit que l'esprit, c'est une flamme... Ben, OK, mais comment est-ce qu'une flamme, euh, quelque chose qui est totalement immatériel, arrive à agir sur le corps hein, Donc, euh, c'est un, une des questions euh, qui a été posée philosophiquement parlant, qu'on n'a pas réussi à répondre. Et donc, c'est pour ça qu'est euh, venue cette notion de, de, de père-esprit, qui correspond à, à la réalité de ce qu'on voit. Donc, l'esprit agit sur le corps physique par l'intermédiaire de son père-esprit. Dans la médiumnité, hein, l'esprit désincarné avec son père-esprit, des, des, des esprits agit sur le père-esprit du médium et donc le corps du médium pour le faire écrire, parler, euh, etc. D'accord Donc le père-esprit sert d'intermédiaire pour agir euh, à l'esprit, pour agir sur la matière. Il ne pourrait pas agir directement. D'accord Voilà. Donc, euh, les trois choses, je vous l'ai dit plusieurs fois. Hein, donc, euh, euh, le corps, hein, l'âme ou l'esprit, hein, euh, et le père-esprit qui est l'intermédiaire entre les deux. Donc, ça c'est nous, être incarné, on est trinaire, ternaire. Hein, trinaire ou ternaire Ternaire. On est composé de trois choses. Et après, vous avez d'autres chercheurs qui sont allés, euh, comme par exemple euh, Durville ou Lancelin, euh, ou d'autres hein, qui sont allés analyser le père-esprit et qui lui ont trouvé aussi plusieurs, euh, ils ont réussi à le subdiviser en plusieurs parties. Hein. Mais donc là, vous, je vous renvoie aussi vers une conférence qu'a fait Anita Becquerel, que vous retrouverez sur les, les chaînes YouTube que j'ai déjà citées, hein, Regard Spirit ou celle de la Fédération Spirit française qui est Alan Kardec, où elle, exp, où elle explique ces euh, théories de l'Ancelin et quel est l'équivalent par rapport à cette, à cette approche en esprit-père-esprit corps physique du spiritisme. D'accord Voilà. Alors après, il y a aussi le mot âme. Donc, qu'est-ce que l'âme hein Réponse des esprits, c'est un esprit incarné. Alors là, euh, l'âme et l'esprit, est-ce que c'est la même chose Donc, Quand on lit cette réponse, euh, on se rend compte qu'on utilise le mot esprit plutôt pour, euh, un, quand, quand, quand, dans l'état des incarnés, et on utilise plutôt le mot âme quand l'esprit est incarné. Et pourquoi Parce que euh, vous avez en français des expressions comme euh, à Paris, il y a 10 millions d'âmes, donc 10 millions d'esprits incarnés, 10 millions d'individualités incarnées, d'accord 10 millions d'habitants en gros. Donc le mot âme s'emploie dans, dans la langue française plutôt l'esprit incarné quand on meurt on dit dieu est son âme c'est bien, bien l'âme de l'incarné qui se libère et qui retourne euh, donc dans le monde des esprits et dans ce cas là l'âme redeviendra un esprit avec un e majuscule est ce que c'est clair ou il y a beaucoup de choses là oui, oui. on dit aussi il n'y a pas âme qui vive ce qui veut dire que l'âme elle vit en principe oui oui, oui ben, l'âme, c'est un esprit incarné. L'esprit aussi, il vit, mais il ne vit pas de la vie physique, organique. Mmh. Voilà. Et pourtant, il n'y a, a que les artistes qui ont une âme, puisqu'on dit qu'il a l'âme d'un artiste, le, plomb... <rire> le plombier. Enfin... Lui, il n'a pas l'âme d'un plombier. Ouais, c'est marrant. Ouais, ouais, ouais. C'est les difficultés, si tu veux, de la langue française. Les mots, ils ont plusieurs sens. Et c'est pour ça que euh, dans ces questions-là, on précise, Kardec a toujours insisté pour préciser dans quel sens il, il comprend les mots. C'est pour ça que c'est important de bien lire l'introduction, hein, notamment du livre des esprits, où, où il explique hein, qu'est-ce qu'il entend par esprit, avec un E minuscule, E majuscule, qu'est-ce qu'il entend par âme. Euh, hein, dans les voilà, voilà les différents sens, mais nous on va l'utiliser en utilisant ce sens-là. Comme ça c'est clair dans, toute la, dans tout ce qui suit derrière. Hein. Et quand on meurt, on dit aussi, euh, oh ben, elle a rendu l'âme. Mais elle l'a rendu à qui, par contre ben, euh, Rendre l'âme, ça veut dire euh, oui. euh, sortir de son corps et retourner dans le monde des esprits. Oui, tu vois, c'est marrant. C'est ça que ça veut dire. Elle ne l'a ouais. pas rendu à qui elle, a rendu, euh, elle est sortie de son corps euh, voilà, et retournée dans le monde spirituel. C est, c est elle vrai. a rendu, en fait, ce qu'elle a rendu, elle a rendu son corps à la terre. Son corps physique, euh, le matériau, il reste ici, il est recyclé. C'est des expressions naturelle. que les gens utilisent tous les jours et ils ne s'en rendent pas compte. Oui. J'avais ah, oui. discuté une fois avec ma coiffeuse, et, mais on parlait de quelqu'un, on dit Oh, bah, la pauvre, elle n'est plus de ce monde. Je vais aller bah, dans lequel alors du coup <rire> ouais, ouais. Donc, euh, Tu vois, il, faut, il y a force d'utiliser ces expressions à poser des questions. Je, elle a rendu l'âme, bah oui, mais elle l'a rendu à qui Donc elle ne savait pas répondre. Dans la elle, nature Enfin, elle a rendu son corps à la nature. Ouais. c'est marrant. Son âme, euh, euh, comment dire, elle s'est retransformée en esprit, donc euh, esprit désincarné. Voilà. Je sais que là, c'est un peu... Bon, alors, on a un peu insisté, je ne suis pas sûr, je n'ai pas le sentiment que vous ayez tous vraiment compris. Donc, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez bah, pas. Fait, le, en fait, tous les ans, c'est la même chose. Quand on arrive sur ce cours, j'ai l'impression… Euh, je me rappelle, j'avais revisionné le cours le même l'année dernière que tu avais fait et tu disais, euh, moi, ça fait 40 ans que je suis dans le l'espérité, j'ai toujours un peu de mal à expliquer le périsprit. Oui. Ah ouais. Donc, euh, ouais, c'est bizarre qu'on qu ait du mal à, à comprendre ça. Mais bon, enfin, à bien l'expliquer, quoi. Oui, oui. Alors au niveau de la matière, bon, ben, voilà, on sait ce que c'est qu'une particule, une, une molécule, un atome, euh, on sait ce que c'est que la matière organique, euh, on sait beaucoup de choses, hein, parce que ça a été conceptualisé par la science. Mais euh, toutes ces questions de père-esprit, de, de, de semi-matière, éthéré, euh, quintessentier, etc., n'a pas a été conceptualisé un peu par les esprits, par Kardec. Donc le principe, là, il est clair. Mais après, bon, vous allez dans différents euh, groupes et tendances spiritualistes, vous verrez qu'il y a différents. Ils euh, utilisent et d'ailleurs c'est ce qu'on voit ici à la fin. Vous voyez euh, corps spirituel hein, donc père esprit corps spirituel psychosome. Vous voyez donc, psycho ça veut dire euh, âme et somme ça veut dire corps. Hein donc euh, corps fluidique de la, par Leibniz médiateur plastique de Kudworth modèle organisateur biologique de Hernani Guimaraes Andrade. Donc, vous voyez, il y, y, y a plusieurs... Euh, euh, L'apôtre Paul, il parle du corps glorieux. Et vous, vous trouverez beaucoup d'expressions différentes euh, qui, qui, qui, pour essayer d'exprimer justement euh, ce corps spirituel, hein, ce Père-Esprit. Et donc, euh, c'est pour ça que ça... ça euh, comment dire ça ça va dans le sens effectivement de, de cette complexité la difficulté d'explication de s'entendre sur les mots ok ouais. on va éviter d'expliquer ça aux débutants alors <rire> non faut, ouais voilà enfin on bon est après il non, est... non, oui Vincent on n'est pas clair il y a tellement de mots pour parler de la même chose qu'on n'est pas on peut pas être clair mmh. C'est pour ça que nous, on essaye d'employer euh, père-esprit. C'est le vocabulaire qu'a utilisé Kardec. Donc euh, voilà, Et là, là, on, est, on, on, on, on essaie de vous expliquer euh, ce que c'est que le père-esprit. Maintenant, moi, ce que j'ai l'impression, c'est comme une, une poupée gigogne une poupée russe, là, où tout s'emboîte. C'est un peu ça, oui. Ça, ça me fait penser à ça. Maintenant, peu importe le thème, le, le, la, la façon de le désigner, il faut quand même préciser certaines choses, c'est-à-dire que plus on va vers des, vers des choses, qui en fait c'est la conscience qui crée la matière, moi je le ressens comme ça, et plus on va vers des choses éthérées où il y a, il y a plus de conscience, ça ne fonctionne pas comme nous dans le monde matériel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, et tout, tout arrive en même temps et dans un espace qui n'existe pas en fait. Ça. Nous, nous construisons une fiction, nous, nous construisons des histoires, pour nous définir. On est dans des dimensions supplémentaires aux dimensions de l'espace et du temps. Notre esprit, hein, parce que notre corps, mm. euh, moi je peux vous garantir, hier j'étais à Tours, aujourd'hui je suis à Winterthur, je ne suis pas venu à la vitesse de la pensée. Hein. <rire> Quand, il a fallu une voiture, il a fallu bien surveiller les stations essence qui est bien de l'essence. Voilà, on est, on est sujet, mon corps physique, pour le ramener ici. C'est pour ça que on, quand on va au, à la vitesse du clic, ça va. Hein. Mais quand on vient physiquement, présentiellement aux réunions, j'avais un peu perdu l'habitude, ça ne se fait pas tout seul. Hein. Quand on se désincarnera, on pourra se déplacer. Donc à on la fait les barrières de péage et, et le reste. Hein. Tu, tu le sais comme tout le monde. Quand tu te désincarneras, tu te à la vitesse de la pensée. Voilà. Mais pas pour l'instant. Donc, c'est bien pour ça que, voilà, dans le monde des esprits, il, il, c ce qui est important, en fait, ce qui est très important, c'est qu'il euh, n'y a pas que la matière tangible dans l'univers. Il y a beaucoup d'autres choses. Hein. Il y a le principe intelligent et il y a même de la semi-matière, euh, donc qui est le père-esprit. Tout ça, c'est en dehors de la matière telle qu'on la connaît, la matière tangible telle que la science l'étudie jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qui est important à comprendre. Il y a de aussi des corps subtils. Ouais. le spiritualiste s'occupe quand même du rapport qu'on a avec nos corps subtils. C'est ça, ça en fait, les spiritualistes, moi la spiritualité, c'est quel rapport on a avec euh, notre conscience, avec ce qui n'est pas matériel quoi, en fait. Ouais. alors là vous voyez, vous avez encore appelé une autre expression, corps subtil. Oui oui, le, on entend parler de l'aura, les corps subtils. Le, apparemment, on, on a toute une couche, en fait, apparemment. Bah oui. Est-ce que corps subtil, c'est la même chose que corps spirituel ou père-esprit Peut-être. L'aura, qu'est-ce que c'est que l'aura J'ai parlé à un moment de l'auréole qu'on voit autour des images des saints. Oui. Eh bien, euh, l'aura, en fait, c'est un rayonnement qu'émet le père-esprit. D'accord Quand on voit l'aura, ben là, en fait, quand vous me voyez, moi, c'est le photon qui vient de la lampe-là, qui, qui tape ici et qui renvoie vers la caméra, vers vous. Hein? Vous voyez en fait la réflexion des rayons lumineux sur mon visage. Vous voyez en hein? fait la réflexion des rayons lumineux sur mon visage. C'est ça, il y a un écho quelque part. En fait, c'est ça. Hein? Donc, euh, c'est pour ça que c'est compliqué. Hein? Est-ce que la matière vraiment existe C'est plein de vie de la matière. Hein? C'est pour ça que le, le père-esprit arrive à la traverser sans problème. Hein? Entre un atome et puis ses électrons, il y, a, il, y a, il y a des distances énormes, hein, du genre euh, entre un ballon de football et le terrain de foot. C'est de et cet ordre-là. Il, il faut pas oublier quelque chose d'essentiel. Nous, on accepte d'en parler comme quelque chose de naturel, de normal. Il y a beaucoup de gens qui refusent d'en parler. Oui, ceux qui sont matérialistes, ils, ils disent je le vois pas, j'y crois pas, donc ça n'existe pas. Et c'est ce que je vous disais au début. C'est le cours de la dernière fois. Pour prouver qu'il n'y a pas que la matière euh, dans le vivant, il y a beaucoup de phénomènes qui disent il y a autre chose. Et alors, quand on essaie de voir qu'est-ce que c'est que cette autre chose, voilà, on a déjà du mal à savoir qu'est-ce que c'est que la, tout ce qui est physique et tangible. Alors pour conceptualiser le reste, ça nous demande un certain exercice euh, pour pouvoir euh, y arriver. Mais l'important, c'est de dire, euh, voilà, que, que quand on meurt, il y a quelque chose, notre moi et notre soi survit. Notre âme continue à vivre. Voilà. Et il faut bien se tenir. Dans une autre dimension. Voilà. Et le corps, bon, ben, on l'a emprunté au début, la nutrition et tout, et puis à la fin, on le rend. On le rend à la nature. Apparemment, hein, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'on se sent plus vivant quand on est mort que quand on est incarné. Absolument, oui. Notre, notre conscience s'élargit. Hein. C'est là on retourne un peu. On voit au-delà du moi. Hein. Ouais. Eh bien, d'accord. <rire> Alors, la semaine prochaine, donc, on verra, euh, je reviens, progression des esprits. Voilà, vous hein, voyez, donc, c'est euh, comment, comment, euh, voilà, d'où est-ce qu'on est parti, hein, donc, euh, créé simple et ignorant, et vers où est-ce qu'on va. Hein, donc, c'est la loi d'évolution qui est aussi un point euh, fondamental, euh, donc, euh, à partir du moment où l'âme existe, hein, qu'on a vu la preuve de l'existence de l'âme ou de l'esprit, euh, d'où il vient, comment est-ce que l'âme s'est élaborée pour des formes humaines euh, au long des, des, des, des millions d'années, hein, et euh, donc euh, le, le, le, le, montrer à partir du moment où on a une âme, euh, ben, où est-ce qu'on va hein, La loi d'évolution qui fait partie, euh, c'est l'échelle spirite, hein, on a dit il y a des esprits évolués, des esprits moins évolués… Euh, on, on, on rentrera un peu plus dans ces considérations-là, d'accord Je vais te dire un secret, on va nulle part, parce qu'il n'y a pas de temps et pas d'espace, une fois qu'on est passé de l'autre côté. Mais il y a l'intelligence, et on, on essaye d'avancer dans ouais. l'intelligence. Pas pour tous, c'est hein. ah, Si, si, si, si. c'est ce quand même ce qui gratte même les animaux de l'intelligence, hein. mais encore rudimentaire, hein. l'instinct parle plus fort. Hmm. Moi, le chien, euh, quand je me promène en forêt, je ne peux pas le lâcher, hein, parce qu'il voit, voit un chevreuil ou un sanglier, euh, as beau crier, siffler, l'instinct parle plus fort, il fout le camp. Hein. <rire> et donc c'est ça, il hein. ah, y a déjà de l'intelligence dans l'animal, parce qu'il arrive à voir que c'est un, un chevreuil, ou, et, et, mais c'est l'instinct qui le pousse. Ouais. D'accord. Il a déjà la définition du bien et du mal. Il sait qu'il va se faire disputer en rentrant, mais ce n'est pas grave. <rire> oui, l'instinct parle encore plus fort. Non, le, le pire, c'est ça. C'est qu'après, une fois que si tu l'as perdu, euh, là, par contre, il est mal. Quoi. Il a son libre-arbitre aussi. Ouais. Pas, pas encore, justement. L'instinct et le libre-arbitre euh, vont… Oui. Alors, plus le libre-arbitre se développe, plus l'instinct se réduit. Il hein. y en a un qui diminue et l'autre qui augmente en parallèle. Hein. D'accord. L'instinct diminue et puis le libre-arbitre augmente. La liberté, hein, qu'on qu qu veut tous tellement, elle vient vient qu'avec l'évolution de l'esprit. Seuls les esprits vraiment évolués sont libres. Mm. Ceux qui sont encore dépendants ben, de, de, de, de, de tabac, de, de, de, de matière, de manger, de, de ci, de ça, ne sont pas libres puisqu'ils sont dépendants. C'est marrant ce que vous dites, Charles, parce qu'en fait, moi j'avais l'idée... Euh... Je comprends ce que vous, vous voulez dire, mais dans un autre sens, je m'aperçois que plus on évolue, euh, plus on connaît les lois spirituelles, euh, plus notre libre-arbitre <rire> est, est, est, est diminué parce qu'on sait très bien que, quel est le choix à faire. Donc, euh, oui, c'est vrai. Si on, a non, le, mais... on sait très bien quel est le choix à faire parce qu'on connaît les lois morales, les lois du divin créateur... Oh, okay. Plus, plus on évolue, plus on est libre, au contraire. Parce que le choix qu'on sait qu'on doit faire, ben on le fera, on utilisera notre libre arbitre pour faire tout ce qui est en harmonie avec les lois de la nature. C'est oui, on, on, l'inverse, hein, là, plus là, on évolue, plus on est libre. Euh, on est libre dans le sens, c'est-à-dire euh, libre, l'âme, elle connaît plus les lois. Dans ce sens -là, oui je vois Elle ne connaît plus les de lois de... et puis elle va utiliser son libre arbitre pour le bien. Aujourd'hui, on est encore peu évolué. On utilise parfois notre libre arbitre pour faire des bêtises. Et plus on évolue, moins on fera de bêtises. Mais notre liberté augmente parce que quand on fait une bêtise, on s'enferme encore une fois dans une chaîne de, de lois de cause à effet, d'action et de réaction, etc. De laquelle on va être euh, euh, entre guillemets prisonnier. Hein? Mais non, quand on évolue, c'est là où on est vraiment libre. Ouais, oui, mais il n'y a, a mais... qu'un chemin. Oui, il n'y a qu'un chemin. Tu es libre, d'accord, mais il n'y a qu'un chemin, puisque la Alors, chemin, c'est la pureté. Tu vois, donc, tu ne peux pas aller à gauche, puisque le chemin, il est tout droit. <rire> ça, ça c'est ce qu'on m'a déjà reproché en disant l'homme n'est pas libre parce qu'il est condamné à évoluer et à devenir meilleur. Donc, je dis oui, certes. Euh, l'homme est condamné, l'être humain, l'esprit est condamné à évoluer et à devenir meilleur. Il n'a pas le choix, il ne peut pas régresser. Il dit, je veux retourner euh, à Néandertal, ben, il ne peut pas. Ouais. Hein? Donc, euh, après, c'est vrai que la liberté, elle est toujours sujette aux lois de la nature. Mmh. Si tu sautes par la fenêtre, ben tu vas tomber vers le bas, tu vas pas tomber vers le haut. Tu vois oui, mais tu sais que donc. tu vas te faire mal, si tu, donc tu ne le fais pas. <rire> voilà. voilà, et donc c'est là où tu utilises ton libre-arbitre pour ne pas le faire. Tu ne le fais pas parce que c'est ton choix. Euh, ouais. Ouais, et, pas alors, on, on, pourrait, on pourrait continuer encore assez longtemps mais là je vais arrêter parce que, oui, que, à 10h30 il faut qu'on soit de l'autre côté j'ai peur que mes, mes autres, là s'inquiètent donc euh, bah, écoutez je vous remercie, n'hésitez hein, pas on peut continuer la conversation dans, dans le Skype ou en reparler un petit peu la prochaine fois c'est des notions assez fondamentales si vous n'êtes pas sûr d'avoir compris je vous conseille de reliser encore une fois et puis euh, n'hésitez pas à poser vos questions la prochaine fois il y a un petit écho quelque part. Voilà, ben, on va remercier aussi les bons esprits qui étaient avec nous aujourd'hui. C'est peut-être. Et, peut cette voilà. version, hein, Alors, et puis pour euh, la que la ça puisse nous aider justement de à de aller de vers de cette de évolution de et vers ce bonheur. Voilà. Alors, merci à tous. Excellent dimanche. Ici il est plus vieux mais bon je ne sais pas chez vous mais donc très on très se reverra euh, la semaine prochaine J'ai nous le temps il est très très vieux Pardon merci beaucoup chez nous le temps il est très très vieux aussi Ah ouais ouais bah voilà okay. Il fait très beau en Robe mais... Merci beaucoup ouais. Ah, ah pas bah nous on À dimanche Bonne, Bonne semaine. À à la semaine à bientôt prochaine,